Attention, roulement de tambour. Ah <rire> Mina en fait <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Aujourd'hui on va jouer à la Batawaf. Bata Batawaf, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons jouer à Batawaf qui est un jeu de bataille. Doucement les filles, donnez-moi le paquet si vous n'arrivez pas à vous entendre. Plus gros paquet Chut, plus gros paquet Ça suffit non. Plus gros paquet J'en ai ah, 30 C'est un ah, jeu non. de bataille sur plus le thème du chien. Plus gros paquet, plus gros. Paquet. Plus gros... Oui celui là, celui-là. Celui-là, celui-là. Non, celui-là. Oh. En fait. Plus. Euh, par exemple, voilà. Le 1, c'est le numéro 1. C'est le 1 et contre le 3. C'est le 1 qui remporte. C'est le 3 qui remporte. Ah, je... euh, merci, oui. Et voilà. Plus plus, plus, pour plus, pour le plus, plus, Ce petit jeu de bataille qui est super est mignon. Super. En plus, regardez les filles derrière. Il y a des super belles, est belles est images. Non, le volo. Oui. Je ne peux pas ce papier. Non. Non. non. non. non. Je vais distribuer comme ça, il n'y aura non, pas de problème. Non. Quelle main là. <rires> oh. Allez, Non, faut pas aller regarder le jeux de la bataille. Ah bah non, hein, ça sera un peu euh, le chantier. Moi, ah, j'aime beaucoup le derrière des. Il est super mignon le derrière des cartes. Hein. Dire, elle a l'habitude à si je vous vache très souvent à la bataille. Je en fin. Oui bah peu importe qui c'est qui commence, ce sera la même carte, vous les regardez pas. C'est un.. un... Deux, Attends, Alia. Ah, non, un, non, avez... non, Et les filles, vous la posez sans. Un, deux, <coughs> un, deux, <trois>. un, <rire> Que vous... Bataille. Bataille. Ouais. Est-ce que ça existe, le Joker Non, il n'est pas le Joker dedans. Non, c'est un jeu... Euh, non, non. Il est simple. Oui 1, 2, 3. C'est un gros badabou. 1, 2, 3. Bataille! Ah non, il y a une bataille là! Duink! Ah, maman! Ah, il y a le là. Je te calme tout. Euh, comment on peut Comme ça. Comme ça. Euh, ça! Je vais perdre! Non, non, tu vas pas perdre encore sur le côté, là, t'as tout un tas. Hein. Non, Bébis. J'ai pas Oh, j'ai que des nuits, j'ai pas des waffles. Ah, j'ai pas de des waffles, là. Mais moi, j'ai pas de waffles. Mais quoi, t'as pas le 6 T'as pas, pas le plus non. fort Bah, tu vas peut-être l'avoir au cours d'une bataille. Allez on relance la partie et c'est parti En bataille Bim C'est qui va gagner la bataille Il n'y avait pas ah un refroid Non, non, c'est de la triche. Je sais, mais il n'y avait pas un refroid Yes, En tout cas, ça de Guémi. J'ai un noir sur moi. Asiya, il y en a plein. Voilà. plus il y en a plein. J'ai mis Alors, Asia a mis le 3 et Alia a mis le numéro 2. Elle fait des fois. le 1. Euh, non, non. Merci. Non, je me suis trompée. Merci, ah non, oui, d'accord, oui. Moi, Et c'est Alia qui gagne. Il un gros balour. Ah non c'est Asia. J'ai un gros balour. Je me trompe. Le numéro 5 contre le un... 4. Le oh, numéro un... 6. Et le 1. Mais vas-y, tu triches, elle prend la dessous. Non Oh je l'ai pas vu. Non, je peux te voir. Hein. C'est pas grave tu vas peut-être en avoir au cours de la bataille. Allez, pour faire une bataille. Au revoir. Arrête de donner tes plus nulles. <rire> yes. Voilà. Les plus C'est pas la plus nulle, c'est la numéro 1. Bon. Allez Sasia, allez. Veux. La partie s'annonce serrée. Je crois qu'Aya est en train de réduire au niveau carte. Hein. Mmh. <rire> je sais pas, j'ai déjà. Alors, j'ai, je veux avoir un voir Mais wow. tu vas en avoir un. Hein. Ah, allez, retournez tes cartes. Tu vas en avoir un. Mais oui. Fouf. <rire> ouf wouf Ouf wouf ouf. <rire> Tu dis wouf wouf Elle a Ouf wouf wouf 5 Ouf wouf hum. 2 Wouf wouf oui. 2 Wouf wouf <rire> wouf Elle a rien triche Elle <rire> triche Pourquoi tu... D'accord Mais euh, en fait elle a les propres en dessous, Je sais pas pourquoi Bataille voilà. les... Enfin mmh. oh, un fois. Un fois fait. Tour du bataille, je l'ai pas eu. Un est en train de gagner et vous est en train de perdre. Un fois. Ça me fait pas un, un fois. Ah ouais. Vas-y un pouf un pouf comment j'ai fait <rire> ça mélange un peu mais t'en as d'autres là, mets-les oui. allez allez Je vais voir si elle se calcule. Mais alors. La... Boufouf C'est l'air. Tu es d'un boufouf, toi, à chaque fois que tu poses ta garde. <rire> ah, c'est pas un boufouf <rire> J'ai eu un. Voilà, et elle a eu un boufouf. Un mois T'as eu un boufouf 4 et elle a eu un boufouf 3. <rire> Oh fouf. Bim Ah mais elle les prend par derrière Non Je les prends par devant, je fais comme ça. Allez Mais ouf, ouf. C'est pas grave, tu vois, tu vas en avoir un hein, pendant la, la bataille Il va peut-être y avoir une bataille qui va arriver sous peu là. Attends, je bien Ouais voilà, voilà, <rire> ah ah ben, moi aussi je <rire> mélange. Avec madame Moufouf fait et madame Moufouf qui mélange mélangent dans carton Moi c'est madame Moufouf et moi c'est madame Moufouf Madame, moi c'est moi qui a dit Moufouf, Ça se dit Moufouf Allez, oh. Allez. <rire> Moufouf, c'est cogné <rire> Et Wafouf a tombé Wafouf a disparu Oh, <rire> ça ne veut pas ah! vous on une bataille! pas perdu! on a gagné! des tu peux pas! Ah! Non. allez! allez Vas-y, fais ça! J'ai gardé mon Wafa! Il y, a, il y avait un mois foif ici <rire> <Ça>, mais... <rire> j'ai failli T'as failli pas d'un mois wap Mais arrête, ça me met les pignes <rire> Une espèce de tricheuse Tu crois que je ne vois pas <rire> tu as Allez Et Non Chut. ah attends <rire> Mais je Bah oui Tu lui donnes toutes tes menues là les gars oui. Bon bah là bah bah bah bah bah ça Oh là là bah bah bah bah bah bah à bah hein. ma bah bon, mais 5, 5. Allez, allez. allez. Non. non Allez elle, elle serait capable de te sortir à chaque fois les Mais elle est sur le côté, oui. Ah Elle a gagné waf-waf maintenant. Ça veut ah. dire que maintenant elle est encore plus forte. <rire> Tu veux voir? Of, of. Ah, c'est beau fouf! Mmh. <rire> Ça fait <peut être> beaucoup. <rire> oh, c'est bon, j'en vrai! Je crois, peux pas les voir fort! Mais tiens, je gagne! <rire> non, non, bah non, non, il était au-dessus. Non, non, il était au-dessus, je l'ai vu. Je l'ai vu qu'elle faire. Non, fait. Hein? <rire> Attention, roulement de tambour. t'as J'ai gagné, ça <rire> <Mais dis -toi. rire> as triché? Oh, voilà, tu vois, tu l'as perdu. <rire> Bon, Attention, on va ah, ma ma la ah, ah, pas vous fous, ça c'est moi, c'est Ah, c'est c'est moi Nous avons perdu ma foi, fait vous fous ma Mais c'est lui, bon. Allez, Vous avez perdu hein Comment est, est tombé Voilà, j'ai été fini. Alors, On comprend pas ton quand tu parles, hein ouf, ouf. <rire> ah, ouais. Voilà. On oh, s'est bien amusé. Ouais, le jeu est fini. Et puis c'est vrai qu'on s'est super bien amusé. On hein. a bien rigolé. Ah sur moi. Voilà, on a eu des chutes extraordinaires. <rire> merci, merci. A très merci. bientôt. Bye bye. Mettez des pouces bleus aussi abonnez-vous À la prochaine Au revoir. Au revoir. Au revoir.